Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai perdu près de 6 mois de loyer à cause d'un de mes locataires. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Je t'invite également à liker la vidéo car dès qu'on dépasse les 100 likes, YouTube met en avant ma vidéo. Donc, ça permet de faire connaître la chaîne à un plus grand nombre de personnes. Et la dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi pour plusieurs millions en immobilier l'an passé. Alors, comment j'ai perdu 6 mois de loyer en immobilier Donc, dans cette vidéo, tu verras que, contrairement à ce qui est dit sur Internet, il y a souvent des problèmes en immobilier et justement le rôle d'un investisseur c'est de gérer le risque en fait car l'immobilier il y a des risques il y a des risques de loyers impayés il y a des risques de voilà peut-être de travaux suite à des dégâts des eaux etc le tout c'est de savoir comment gérer la situation alors moi je vais te raconter l'histoire qui m'est arrivée euh, donc c'est une histoire qui a duré à peu près six mois donc j'attendais vraiment de résoudre ce problème là avant de faire une vidéo euh, par rapport à cela il y a plusieurs personnes que j'ai croisées euh, lors de différents événements à qui j'ai raconté ça et justement j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo à ce sujet alors comme tu le sais moi j'ai investi en immobilier ici euh, à montréal donc j'ai acheté mon premier immeuble en 2017 donc c'est un immeuble de trois logements déjà loués, donc j'ai hérité des locataires entre guillemets et parmi les locataires il y avait euh, en quelque sorte le concierge donc c'est quelqu'un qui c'était un homme à tout faire, on va dire, un artisan, comme on dit en France, qui me gérait un peu tous les travaux de mes immeubles. Donc, c'est lui qui allait voilà, faire la peinture, qui gérait les petits travaux au quotidien. Donc, dès qu'il y avait un souci dans un des logements, voilà, il allait sur le terrain et il s'occupait de ça. Donc, c'était un excellent locataire. Donc, il payait toujours à date. Il n'y avait jamais de retard de loyer franchement il n'y avait rien à dire, c'était vraiment quelqu'un de très adorable parce que euh, à chaque fois qu'il venait me, euh, me payer le loyer il m'a amené même des, enfin, des fois un café, il me ramenait vu que moi j'ai pas d'auto, des fois il me ramenait euh, chez moi directement euh, donc voilà ouais, c'était vraiment quelqu'un de très agréable jusqu'au jour où il a commencé à émettre quelques signaux de mauvais payeur. Quand je dis signaux de mauvais payeur, c'est qui commence à me dire, voilà, euh, j'ai quelques problèmes financiers, euh, voilà, tout, tous les mois, je me retrouve dans le rouge en fait. Alors que c'est quelqu'un qui avait un salaire mensuel après près de 5 chiffres. Donc je te laisse faire le calcul. Donc il gagne même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi. Et moi, je lui dis, écoute, c'est pas normal que toi, avec un tel salaire, que tu te retrouves dans ce genre de situation. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a vraiment une mauvaise gestion. Euh, de tes comptes, fin, de tes finances personnelles, donc il m'a dit oui, etc, après il a commencé un peu, tu vois, avoir deux mois, euh, deux jours de retard, cinq jours de retard, une semaine de retard au niveau des loyers, et là je commençais à trouver ça bizarre, alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi, c'est qu'au bout d'un certain temps, bon, il est tombé malade en fait, et du coup il n'arrivait plus à payer, enfin il n'a pas, il a payé, il y a un mois qu'il n'a pas payé, du coup, bon moi je me suis dit, bon ok, bon c'est un peu embarrassant, etc., donc j'ai essayé de trouver un terrain d'entente avec lui en disant, bon, vu qu'il y a 52 semaines dans l'année, ce qu'on va faire c'est quoi C'est que ben, tu vas me payer toutes les deux semaines. Comme ça, au bout d'un moment, tu vas rattraper le loyer euh, que, tu, ben, que tu me dois en fait. Donc il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, on signe les papiers, etc. Donc on a signé les papiers et juste, même malgré cette entente-là, il n'a pas réussi à honorer ses engagements. Donc moi j'ai été obligé ben, de ben entre guillemets, de le menacer, donc de lui dire que ben, écoute, si là tu me dois de l'argent, euh, ben, voilà, moi j'ai euh, des enfin j'ai des charges à payer, etc. Enfin en même temps je en plus je venais de quitter mon emploi, donc c'était vraiment le mauvais moment pour moi d'avoir ce enfin euh, fardeau là entre guillemets quoi. Donc euh, je lui ai expliqué ça et bon ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû l'amener à ce qu'on appelle la régie du logement. Donc la régie du logement c'est une instance en fait qui gère en fait les, les conflits entre propriétaires et locataires. Donc, j'ai dû ouvrir un dossier à la régie de logement où en fait je portais plainte et où je demandais la résiliation du bail ainsi que le recouvrement des loyers plus intérêts. Donc, dans cette vidéo-là, je veux vraiment te faire une introduction car je vais te faire la suite dans une deuxième vidéo. Mais juste pour te donner un peu un avant-goût de ce qui s'est passé après, c'est que pendant six mois, ce locataire-là, il a hébergé l'un des plus grand euh, pas bandit mais enfin, un peu euh, c'est une personne malhonnête on va dire de Montréal en fait donc c'était vraiment quelqu'un de c'était quelqu'un qui avait fait 17 ans de prison donc en fait il est tombé sur un colocataire parce que vu qu'il arrivait pu à payer le loyer qu'est ce qu'il a fait que c'est qu'il a hébergé un colocataire qui l'a euh, extorqué pas mal d'argent et qui le menaçait c'est quelqu'un qui c'était quelqu'un de dangereux en fait qui avait fait euh, 17 ans de prison etc donc je me suis retrouvé avec cette personne là dans mes logements donc je peux te dire que ça a été assez compliqué de les faire sortir. Bon là, ça s'est résolu. Euh, mais je vais te raconter la suite dans une deuxième vidéo. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est quoi C'est qu'il est important justement d'avoir un fonds de sécurité. Et moi, financièrement, ça ne m'a pas trop impacté parce que finalement, les autres loyers venaient un peu compenser cette perte-là. Donc c'est pour ça que au début, j'étais un peu... Enfin, j'étais pas trop stressé. Mais quand même, c'est au bout d'un certain temps, c'est mes autres locataires qui m'ont notifié du fait que... Ben, commence à voir la police, etc. Et bon, voilà, vu que moi j'étais dans d'autres activités, tu vois, je me suis dit, bon voilà, je vais laisser la justice faire son cours et au bout d'un moment il va sortir, donc financièrement ça ça m'affectait pas trop. Ce qui m'a le plus dérangé c'est le fait que les locataires euh, commencent à se... les autres locataires commençaient à se plaindre, euh, etc. Donc vraiment, d'où le fait d'avoir des cash flows importants et ça justement c'est ce que j'apprends à mes participants, je fais en sorte que mes participants puissent avoir vraiment des fassent des, des investissements à haut rendement comme j'aime dire pour vraiment pouvoir en fait euh, euh, pallier à ce genre d'incident quand ça arrive et voilà là ça a été mon cas donc du fait d'avoir des, des, des, des cash flows assez intéressants ça m'a permis vraiment de pas trop sentir ce manque euh, tous les mois donc j'ai eu une perte au total de près de en comptant les travaux j'ai une perte à peu près de 5 500 6 000 dollars bon, que je vais récupérer bien évidemment mais c'est un peu c'est la somme que j'ai perdue sur 6 mois, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais te raconter la suite dans une prochaine vidéo donc comment vraiment je suis allé, euh, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai dû euh, faire, qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai mis en place comme système pour pouvoir faire en sorte que la personne parte et vraiment je vais également te donner quelques leçons à tirer de ça pour que tu n'aies pas le même type d'incident si jamais tu t'embarques dans l'immobilier donc, moi, je te remercie beaucoup. Je t'invite vraiment à laisser un commentaire. Ben, Pose tes questions comme ça, je pourrai y répondre dans la prochaine vidéo. Tu laisses un commentaire, tu likes, tu partages cette vidéo à toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier. Et surtout, n'oublie pas d'accéder à la masterclass si tu veux voir le, mes, mes résultats et ainsi que ceux de mes participants. Tu auras également droit à une session stratégique offerte pour voir si mon équipe et moi pouvons définir à toi aussi ta stratégie en immobilier. Moi, je te remercie beaucoup et je te dis à la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Ciao.